Bonjour, je m'appelle Philippe Kucker et je parlerai de calcul avec des numéros approchés. Donc qu'est-ce que c'est un numéro approché Bon, Je pense essentiellement à l'arrondi, un numéro X et j'arrondis X à X tilde, que c'est X multiplié par 1 plus delta, où delta c'est un autre numéro réel avec la valeur absolue plus petite ou égale qu'une constante qu'on appelle l'unité de machine. Cette constante, en général c'est quelque chose entre 0 et 1, est telle que si on prend le log de l'unité de machine et on prend la valeur absolue, on obtient ce qu'on appelle la précision, c'est-à-dire le nombre de chiffres significatifs de cet arrondissement. Typiquement, si une machine est 0, donc c'est log, c'est infini, et on est en train de, de travailler avec précision infinie. Mais en général... Les ordinateurs, ils travaillent avec une précision finie, un UH qui est strictement plus grand que zéro. Supposons maintenant qu'on veut calculer une fonction φ qui va de RP à RQ, d'accord Donc, Turing et von Neumann, à l'âge d'or de, de l'informatique, c'est-à-dire à la fin des années 40, ils ont séparé deux aspects différents de, pour euh, comprendre comment s'accumulent les erreurs dans le calcul de ces fonctions-là. C'est la stabilité numérique, que c'est quelque chose qui dépend uniquement de l'algorithme, mais pas de la donnée, et le conditionnement qui ne dépend que de la donnée, pas de l'algorithme. Qu'est-ce que c'est le conditionnement Bon, on peut l'idée, c'est, on ne va pas le définir ici, mais c'est que si on a une donnée X appartenant à RP, le log du conditionnement de x, c'est la perte de chiffres significatifs dans la valeur φ de x. C'est-à-dire maintenant, je n'ai pas, euh, pas de, de, de problème de, des erreurs numériques dans le calcul, dans l'algorithme, mais je calcule la valeur exacte, mais d'un nombre qui est approché. Donc je pars avec un certain nombre de chiffres significatifs dans X, et le log du conditionnement me donne la perte de chiffres significatifs de phi de X. Il serait bien sûr très très intéressant de connaître le conditionnement de X. d'accord Malheureusement, pour pratiquement tous les problèmes phi qu'on qu doit travailler avec, on ne connaît pas a priori quel est le conditionnement de de, de X. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, une idée qui va jusqu'à Von euh, Neumann, c'est de euh, ne pas parler du conditionnement de X, mais essayer de comprendre le conditionnement du problème en général. Et comment je peux comprendre quel est le conditionnement du problème en général Bon, simplement, euh, en, en mettant une distribution de probabilité dans l'ensemble des données et en essayant de comprendre pour cette quantité-là quelle est par exemple son espérance. Donc, euh, puisque tous les, les exposés en maths devraient contenir au moins un résultat, même les exposés qui durent 5 minutes, voici un théorème qui va, comme, comme je disais, jusqu'à Von Neumann, mais euh, ça a été prouvé euh, plus récemment, à la fin des années 80, par euh, Demmel. Prenons le cas le plus simple de problème, la résolution des équations linéaires. Mes données sont une matrice A et un vecteur B, et je vais calculer X égale à euh, A-1B. moins Je suppose que ma matrice et mon vecteur sont aléato aléatoires, Gaussienne. Bon, dans ces cas-là, l'espérance du log du conditionnement est exactement log n plus une constante. Ceci veut dire qu'en général, la perte de chiffres significatifs qui vient du problème quand je reçois des équations euh, linéaires est très très petite. Merci beaucoup.